Salut toi! Es-tu prêt à te transformer en petit mouflon avec moi aujourd'hui? Oui! On y va! Mini Yoga! Mini Yoga! Bienvenue à le Mini Yoga. Regarde derrière moi. On est dans les Rocheuses canadiennes. On peut entendre notre écho se réverbérer dans les montagnes autour. Et regarde, il y a plein d'arbres dans les montagnes. Allez, respire l'air frais des sapins avec moi. On inspire. On expire. Oh. Oh. Hey, C'est vrai qu'il fait frais, hein? On va se réchauffer en gigotant nos orteils, nos genoux, notre bassin et nos épaules! Oh! Ça me donne une idée. On va faire nos échauffements. On va s'échauffer de la tête aux pieds. Et regarde le soleil, qu'est-ce qu'il est beau! On va peindre le soleil. Imagine que ton nez est un pinceau. On va faire des grands cercles, comme ça. On va en faire cinq. Compte avec moi. Un... deux... trois... 4 et 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Et regarde derrière moi. Les montagnes sont en forme de triangle. On va dessiner les triangles avec notre bras. Vers l'avant, 5 fois, on fait un triangle. 1, 3, 4, 5. On change maintenant de bras. Cinq fois vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Et regarde la chute d'eau. Elle crée des vagues dans l'eau. On va imiter les vagues. Fais comme moi ou fais comme ça. On utilise notre bassin. On fait des vagues par ici. Et par là. Par ici. Et par là. Encore une fois, par ici. Et par là. Maintenant, on va se mettre en équilibre sur une jambe et faire des éclaboussures dans l'eau avec notre autre jambe. On va faire des cercles cinq fois vers l'extérieur. Compte avec moi. Un. Deux. Trois. Quatre. 5 vers l'intérieur, 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. On change de jambe, 5 fois vers l'extérieur. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 fois vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Ça? Oh, ce sont des petites roches qui déboulent le long des montagnes. Imitons les roches. Imagine que des doigts sont des petites roches qui descendent le long des rocheuses canadiennes. On recommence. En haut et on descend jusqu'en bas. Et puis rapidement, on descend. Une dernière fois. Ouh! Oh, bravo. Savais-tu que la respiration est très importante dans le yoga? Fais comme moi ou fais comme ça. On se couche sur notre dos. Les pieds bien à plat sur le sol. Lorsqu'on va inspirer, on va lever notre bassin. Et lorsqu'on va expirer, on va faire ce son-là. En descendant notre bassin. On le fait trois fois. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois. On inspire. On expire. Mais bravo. Et surtout, n'oublie pas de bien respirer tout au long de l'aventure. Oh les amis, salut Xavier! Salut! Salut Maeva! Salut! Est-ce que vous avez vu le castor sur sa hutte? Oui! Il vient de plonger dans l'eau pour nous inviter à partir à l'aventure. Est-ce que nous aussi on y va? Oui! Allons-y! <rires> vous avez entendu ça? Oui. C'est le cri du mouflon. Sais-tu à quoi ça ressemble, le mouflon? Ça ressemble à ça. C'est un animal brun qui ressemble à une chèvre et qui a de longues cornes courbées. mais eh Ça me donne une idée. Et si on se transformait en mouflon? Oui! Allons-y! Fais comme moi. Écarte tes pieds. Prends une grande inspiration. On active nos doigts magiques et on se transforme en mouflon. Oh, oh, nos bras deviennent des pattes. Poilu, nos mains deviennent des sabots et on se met à quatre pattes et on fait le son des mouflons. <méris> Allez, Xavier, je veux entendre ton mouflon. <méris> <méris> Bravo! Et toi, Maïva? <méris> <méris> <méris> Super! Allez, et là, on va chanter la chanson des mouflons. On se lève debout et on chante très fort. Mouflon brun, mouflon blanc, ce sont les cousins des moutons. Mouflon brun, mouflon blanc, on se promène en faisant des bons. Boing, boing, boing, boing. Oh, je suis vraiment fatigué. Ça fait plusieurs jours que je me promène dans les rocheuses sans pouvoir dormir. Mais là, c'est le temps de dormir. Et on va le faire en utilisant une position qui m'aide toujours à m'endormir. Fais comme moi ou fais comme ça. On se met par terre et on plie une jambe devant nous. Et on met l'autre bien étirée droit derrière. On lève les bras en l'air et on compte jusqu'à cinq. Un, deux, deux trois, quatre, quatre, cinq. On relâche, on inspire... On expire. Et on recommence. On lève les bras en l'air. Et on compte jusqu'à cinq. Un, Un deux, deux, trois, trois quatre, quatre cinq. cinq. Et on relâche. On inspire. On expire. Et on change de jambe. On met l'autre jambe pliée devant nous. On étire l'autre bien droite derrière. On lève les bras en l'air, et on compte jusqu'à cinq. Un, deux, trois, quatre, quatre, cinq, et on relâche. On inspire, on expire. Et une dernière fois, on lève nos bras en l'air, et on compte jusqu'à cinq très fort. Un, un, un deux, deux, trois, trois quatre, quatre cinq, cinq, et on relâche. On inspire. On expire. Est-ce que ça fonctionne pour vous? J'y arrive pas. Oh, moi non plus. Ça fait plusieurs jours que j'arrive pas à dormir. Je crois que je fais de l'insomnie. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait demander de l'aide à d'autres animaux. C'est vraiment une bonne idée, ça. Et en plus, je connais plusieurs animaux qui savent comment bien dormir. En faisant des bons, on va rencontrer notre premier ami. Boing, boing, boing. Oh, oh, oh. oh Un arbre. Oui, un arbre. C'est l'arbre de mon ami Eric l'écureuil. Sais-tu à quoi ça ressemble un écureuil? Ça ressemble à ça. C'est un petit animal avec une longue queue touffue et qui adore mettre les noix dans ses joues. Et là, on va appeler Éric l'écureuil. Ah, qui est là? J'ai fait une sieste. C'est nous, les petits mouflons. On aurait besoin d'aide pour dormir. Oh, ça tombe bien. Euh, moi, je suis un spécialiste pour dormir. Euh, nous, les écureuils, on dort jusqu'à 14 heures par jour. 14 heures? 14 heures. C'est vraiment impressionnant. Et je suis un très grand sportif, donc je fais cette ces positions avant de m'endormir. Ça m'aide à bien m'étirer le dos. Oh, allez, imitons Eric l'écureuil. Fais comme moi et mets-toi sur tes genoux, à quatre pattes. On lève notre corps et on se met sur le côté. On étire notre pied et notre bras du même côté et on compte jusqu'à cinq. Un, ouais. deux, ouais. trois, quatre. quatre, cinq! Et on change de côté. On tourne de l'autre côté, on étire notre jambe et notre bras et on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5 et on retourne à quatre pattes. Du premier côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté, une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant. On s'assoit sur nos talons, et on garde nos mains bien étirées devant nous. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. On expire. Est-ce que ça fonctionne pour vous, les amis? Ça me donne envie de bailler, c'est tout. Moi aussi. Oh, je suis désolé, Eric, l'écureuil, ça n'a pas fonctionné pour nous. Mais c'est bon, on a d'autres animaux qui vont pouvoir nous aider à trouver le sommeil. Ah, et je suis désolé que ça n'ait pas fonctionné. Et moi, je vais retourner faire une fièvre. Au revoir. Oh, Les chanceux, Eric. On va continuer à trouver d'autres amis. Le prochain, c'est Olivier le possum. Je suis sûr qu'il va pouvoir nous aider. On se rend chez lui en chantant notre chanson des mouflons. Mouflons bruns, mouflon blonds, ce sont les cousins des moutons. Mouflon brun, mouflon blonds, on se promène en faisant des bons. Boing, boing, boing. Oh, on est arrivé à l'arbre de mon ami Olivier l'Opossum. Sais-tu à quoi ça ressemble un opossum? Ça ressemble à ça. C'est un animal blanc et gris qui a de petites dents pointues. Et les opossums peuvent dormir jusqu'à 18 heures par jour. 18 heures <rire> Oui. Allez, on appelle mon ami Olivier. Olivier Qu'il hum. là? Je faisais tout tout. Ben, C'est nous les petits mouflons. On aurait besoin de ton aide. C'est qu'on a un problème. On n'arrive pas à dormir. Vous oh, n'arrivez pas à dormir. Oh, J'ai une solution très simple. J'ai fait quelque chose avant de m'endormir toutes les fois. C'est la position de la danse de la Lune. Oh, wow! Allez, on va imiter Olivier Lepossum. Fais comme moi ou fais comme ça. On se place au bout de notre matelas, on lève les bras en l'air et on salue la Lune. Salut! On plie au niveau des hanches vers l'avant et on marche avec nos mains pour se placer en position de planche. Maintenant, on prend un genou et on touche le coude opposé d'un côté et de l'autre côté. Maintenant, on marche nos mains vers l'arrière et on se redresse debout. Et on resalue la lune. Salut. Salut. Salut! Et on recommence. On se penche vers l'avant. On marche encore une fois avec nos mains en position de planche. On touche notre genou avec notre coude et de l'autre et on marche vers l'arrière. On remonte et on fait salut. À la lune une dernière fois. Salut! salut. Et on plie au niveau des hanches et on marche vers l'avant avec les mains. On touche notre coude avec notre genou d'un côté et de l'autre. Et on retourne en marchant vers l'arrière. Et on se lève. Les amis, est-ce que vous vous sentez plus fatigués Pas vraiment. Moi non plus. Ça n'a pas fonctionné. Merci quand même, Olivier Possum. Ah, oh, j'ai Moi, je faire des doudous. Oh. Au revoir. Oh. Ça n'a pas fonctionné. Il nous reste encore un ami, un animal qui peut dormir plus longtemps qu'Éric L'Écureuil et Olivier Possum. Et c'est mon ami Charline, la chauve-souris. On se rend chez elle en sautillant comme des mouflons. Boing! Boing! Boing! Wow! Il fait noir ici. On est dans une grotte. C'est la maison de mon amie Charline, la chauve-souris. Sais-tu à quoi ça ressemble, une chauve-souris? Ça ressemble à ça. C'est un petit animal qui a du poil brun et qui a des ailes sans plumes. Charline! Au-dessus de vous, au plafond! Oh! Oh, Charline est la tête au bas, au plafond de la grotte! Charline, on aurait besoin de votre aide c'est on a un problème de sommeil. Un problème de sommeil? Moi, ça ne m'arrive jamais. Nous, les chauves-souris, on peut dormir jusqu'à 20 heures par jour. 20, 20 heures par jour? C'est presque toute la journée. Les amis, on imite Charlie de la chauve-souris. Faites comme moi ou faites comme ça. On se couche sur le dos. Les bras de chaque côté du corps. On inspire. Et on expire. On approche nos genoux de notre torse et on se fait un gros câlin. Et on inspire. On expire. On lève nos jambes en l'air et on supporte le bas de notre dos avec nos mains. On les lève et regardez, on a les pieds en haut et la tête en bas comme une chauve-souris qui s'accroche au plafond d'une grotte. On compte jusqu'à trois. Un, deux, trois et on descend tranquillement en roulant notre dos. On place nos jambes par terre. Les amis, est-ce que ça fonctionne pour vous? Pas vraiment, pas vraiment. Moi non plus. Je suis désolé, Charline, ça n'a pas fonctionné. La position de la chauve-souris est pas très confortable pour nous, les mouflons. Oh! Je comprends. Euh, moi, je dois y aller. Je vais retourné faire dodo. Au revoir! Au revoir, Charline. Oh, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a toujours pas réussi à trouver le sommeil. Je ne sais plus quoi faire. Oh! Je oh. dormir! Oh. Oh. Attends! Qu'est-ce qui se passe, les amis? Vous baillez? Les mouflons ressemblent à des moutons. Oui? Et te voir sauter nous donne envie de dormir. Attends un petit peu. Les mouflons sont les cousins des moutons et les regarder sauter vous donne envie de dormir s'endormir en regardant les moutons sauter, les mouflons... J'ai une idée, les amis! On va pouvoir s'endormir en comptant les mouflons! Oui! On compte les mouflons! Un, Un mouflon. mouflon! Deux, Deux mouflons. mouflons! Trois, trois. mouflons! Oh! Quatre, Quatre mouflons! Trois. Cinq <rire> mouflons! Nos membres deviennent de plus en plus lourds! Six mouflons! Sept mouflons, on se met sur les fesses. Huit mmh. mouflons. Mmh. Neuf mmh. mouflons. Mmh. Et puis, mmh. dix mouflons. On inspire. On expire. Christophe, <rire> réveille-toi. Hein? C'est la fin de notre aventure. Oh, mais oui, t'as bien raison. Merci, Maëva. Ah! Oh, de retour sur nos fesses, les amis. Les jambes entrecroisées. Eh oui, c'est déjà la fin de notre aventure. C'était bien amusé? Nous aussi. Maintenant, on va fermer les yeux et on en profite pour se féliciter pour notre beau travail. Au début de l'aventure, on était très fatigués, et on ne savait pas comment trouver le sommeil. Mais grâce à nos amis, les animaux spécialistes en sommeil, Éric l'écureuil, Olivier le et Charlene la chauve-souris, on a découvert une méthode spéciale juste pour nous, la méthode mouflant pour s'endormir. On inspire, on expire, on inspire, on expire et on ouvre les yeux, on ouvre grand nos bras. On active nos doigts magiques et on se fait un gros câlin. Et à trois, on se dit merci. Un, deux, trois... Merci! merci. Si toi aussi tu as des amis autour de toi, tu peux leur dire merci, hein? Merci, Xavier. Merci, Christopher. Merci, Maëva. Merci, Christopher. Et on te dit merci. Merci! Je m'appelle Christopher et je te dis à la prochaine pour une autre aventure de mini-yoga. À la prochaine! À la prochaine! À la prochaine. À la prochaine.